L'imprimerie à caractère mobile a d'abord été en Europe un nouveau procédé mais il arrive un moment où l'imprimerie produit de nouveaux objets et c'est le cas notamment avec ce qu'on appelle les occasionnels. Les occasionnels ce sont des petits objets très périssable en réalité, et très peu onéreux, qu'on produisait de manière assez, euh, assez rapide pour porter des nouvelles. Donc c'était le moyen par lequel on pouvait étancher euh, la soif de nouvelles dans l'Europe euh, médiévale. Euh, auparavant, les nouvelles étaient portées par la voix épistolaire. Elles n'avaient pas cette audience, elles ne connaissaient pas cette, cette forme de publicité. Alors, les premiers occasionnels qu'on connaisse en France sont liés aux guerres d'Italie, aux guerres qu'ont menées Charles VIII et, et Louis XII en Italie, euh, à, à Naples et, et dans le Milanais. Et ce qu'on constate, c'est que ces petits opuscules, d'une part, portaient plutôt de bonnes nouvelles, c'est-à-dire les nouvelles des, des victoires, des conquêtes hein, de, des rois, et que c'était euh, des, des, des petits objets assez modeste et au fond extrêmement périssable. D'ailleurs aujourd'hui, on les connaît en un très petit nombre d'exemplaires. Ça révèle euh, deux choses. La première, c'est euh, la capacité du nouveau média, la capacité d'influence de l'opinion publique par le nouveau média, ce qui est quand même une chose qui est importante. Finalement, ça préfigure la, la naissance de la presse. Et ça nous fait aussi complètement changer de, de dimension parce que d'un objet livre qui était plutôt un objet euh, pesant, onéreux, Précieux. Euh, là on aboutit à des petites publications qui tiennent dans une besace et qui sont complètement périssables hein, et tellement éphémères qu'au fond on les a très très peu conservées.